En vrai, je l'avais bien prévu en avance, comme le YouTube private avec mon gag de Diaporama que j'ai fait sur la dernière vidéo. J'espère qu'au game over, ils vont pas faire ça, hein.